Euh, bonjour à tous. Euh, du coup, avant de, de présenter euh, Christophe, euh, je voulais rappeler, euh, enfin, redire un grand merci en fait aux sponsors nationaux, les Tiel et Vanoix, Vanois, et aux sponsors locaux, le CFIM et Apsit Top. Euh, voilà, un grand merci à eux pour euh, leur participation, leur soutien à, à notre événement. N'hésitez pas à aller liker leur page, euh, les tweets euh, qui correspondent, à, voilà, qui les mentionnent. Euh, voilà. Un gros merci parce que voilà, sans eux, on ne pourrait pas faire tout ça, toute cette organisation sur les quatre jours qu'on a, enfin, qu a pu faire les quatre sessions qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Du coup, alors, agitateur technique chez Abside, créateur du Tour Jug, ancien corresponsable de la rubrique Java du site développé.com. Nous allons accueillir Christophe Jolivet qui met un peu Java de côté pour nous parler des outils de débogage de votre navigateur. C'est à toi Christophe. Merci. Donc euh, bonjour à tous. C'est une première pour moi de faire une conférence comme ça en visio sans voir la tête des gens en face de moi. Donc vous avez le droit d'utiliser le chat. J'ai la fenêtre ouverte à côté pour mettre des smileys. Comme ça, comme je n'ai pas les têtes qui s'endorment ou qui sourient, au moins j'aurai des smileys qui m'indiquent euh, si vous arrivez à suivre. Donc comme a dit Sébastien juste avant, agitateur technique, fondateur et ex-leader du Tour TourJug. J'ai fait aussi partie de l'équipe fondatrice de Tour Tech. Et puis vous pouvez me retrouver sur Twitter ou GitHub avec joli WC. Donc on va, par on va parler de débogage de sites web. On va travailler dans Chrome. La majorité de ce que je vais vous montrer existe aussi dans les autres navigateurs. Pas pour les fonctionnalités plus avancées. Je vous laisserai regarder, découvrir et puis peut-être râler après votre navigateur, échanger pour les utiliser. On va commencer par s'intéresser à euh, les, la partie web, la partie DOM. Donc, on va travailler avec le site de la FUP, justement, aujourd'hui. Alors, vous avez plusieurs façons d'ouvrir les outils du développeur. Raccourci clavier, F12. Vous allez avoir le petit menu ici sur le côté avec plus d'outils qui va vous permettre d'ouvrir les outils du développement. Ou, dernière solution, vous pouvez simplement faire un clic droit sur un élément dans une page et choisir inspecter. Si vous faites ça... Il va vous ouvrir la vue des outils du développeur dans le bas de l'écran avec notamment l'onglet « éléments » qui représente la vue du DOM et l'élément sur lequel vous aviez cliqué ici le lien. Sur le côté droit, vous allez retrouver tous les styles CSS qui s'appliquent dans l'ordre inverse de la cascade, tous les styles CSS qui vont s'appliquer sur votre élément. Vous allez pouvoir éventuellement décider de désactiver un style ou le réactiver. Alors ceux qui sont rayés, comme ici par exemple, sont ceux qui sont surchargés par le style suivant. Ici, le padding, il est surchargé à ce niveau ici. Vous avez possibilité de venir rajouter simplement ici en cliquant soit sur l'élément, soit sur la classe CSS ou l'ID CSS, enfin le bloc de CSS qui correspondait. Vous pouvez décider de venir ajouter des choses. Donc, vous voyez, j'ai un peu de complétion qui vient m'aider en plus si je ne suis pas très doué. Voilà. Et puis, je vais faire un changement et le changement est directement appliqué dans ma page au-dessus. Donc, on va pouvoir essayer les choses. On a des éditeurs un peu plus avancés. Si vous cliquez sur le carré, vous avez carrément un color picker pour venir choisir votre couleur. Voilà. On va plutôt désactiver, Voilà, s'appliquer un peu les yeux sur la page. Si vous avez des choses qui sont liées à des styles comme, par exemple, le euh, hover ou les événements, vous allez pouvoir ici les activer. Et on vient voir ce qui se passe avec l'Over. Donc, on voit que quand on survole le lien, il y a une couleur qui est rajoutée sur le lien. Vous allez avoir éventuellement visité. Bon, là, il ne se passe rien sur les autres pour celui-ci. L'autre onglet intéressant à côté, c'est Computed. Computed, c'est le résultat global de tous les styles appliqués qui vont être dans l'ordre alphabétique. Alors, vous allez pouvoir les filtrer. Par exemple, je suis intéressé par tous ceux qui, qui traitent de la couleur. Et surtout, vous allez pouvoir venir cliquer ici sur la petite flèche pour retourner directement à la partie CSS qui correspondait. Et une fois que vous êtes ici, vous avez ici le petit lien qui vous permet de venir naviguer directement vers le fichier CSS et la ligne qui correspond. Donc, des choses qui simplifient énormément toute la partie navigation. Autre onglet intéressant, c'est l'Event Listener. Lui, l'Event Listener, il va vous permettre... De voir éventuellement tous les event listeners qui sont positionnés sur l'élément et de naviguer directement sur la partie du JavaScript qui gère l'événement. Donc ici, on a fait un JavaScript unifié, ce qui est bien pour un site web. Et vous pouvez utiliser ici le bouton du Pretty Print pour revenir dessus. Alors, ça ne vous remet pas les noms des variables d'origine, mais au moins vous avez un code qui est un peu plus lisible. On va revenir ici. Autre chose qui peut vous arriver dans vos sites web, c'est que vous avez plusieurs couches. Donc, on joue avec le Z-index de la page. Et à ce moment-là, vous êtes parfois perdu dans les layers où vous avez fait des animations et vous êtes intéressé pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec vos layers. Vous allez pouvoir venir ici, dans le More Tools, et vous avez Layer qui va vous ouvrir un nouvel onglet, Layer. Dans celui-ci, vous allez retrouver les différentes couches qui sont présentes dans la page. Donc ici, on a la couche principale qui est le contenu de la page. On a ici le petit bandeau qui lui est fixe lors de la navigation et on a des informations en dessous. Effectivement, il nous indique que le bandeau est fixé ou en sticky position. Alors, petit truc amusant qui marche mieux sur une euh, sur une petite animation dans une page, c'est que vous pouvez aller voir ce qui se passe derrière la page en la faisant tourner sur le côté. On voit ici un petit peu que le bandeau est au-dessus. Bon, la page étant trop grande, c'est pas très visible. Donc, on a fait le tour pour l'instant un petit peu de cette partie-là. On reviendra dessus, il y a deux, trois trucs qui vont être intéressants après. On va aller s'intéresser, on a vu un petit peu comment manipuler la CSS. On va s'intéresser un petit peu aussi à la partie JavaScript. Donc, la première chose qu'on fait quand on fait du JavaScript dans une application, c'est qu'on fait un Hello World pour découvrir. Par exemple, ici, j'ai un input, je viens mettre AFUP, je clique sur mon bouton, c'est censé m'afficher Hello AFUP, sauf que ça ne marche pas. Donc je viens ouvrir mes outils du développeur maintenant que je sais comment ça marche. Alors vous voyez, en plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je survole les lignes, j'ai une mise en surveillance dans ma page au-dessus. Donc ça va me permet de savoir que c'est ici que je vais trouver mon input et mon bouton Hello et ici que je vais trouver à l'intérieur de la div un span dans lequel mon texte est censé s'afficher. Dans l'onglet source... Je vais trouver les sources de ma page. Donc, j'ai effectivement mon HTML et j'ai mon bout de JavaScript très simple en jQuery. On a, quand la page est prête, on vient mettre un listener d'événement clic sur le bouton. Qu'est-ce qu'on fait On récupère la valeur de l'input name, on concatène hello et on le met dans le spam. Bon. Ça, ça marche pas. Qu'est-ce qui peut se passer Alors si vous êtes de la vieille génération, vous êtes peut-être débugué à grand coup d'alerte, vous allez dans votre IDE de code, vous rajoutez un alerte pour aller voir si vous récupérez bien la valeur. En version plus moderne, on peut faire un console.log de ici la valeur. Voilà. Donc Vous avez vu que je ne suis pas retourné dans mon IDE, j'ai dit directement le code dans mon navigateur. J'ai une petite étoile qui me dit que je n'ai pas sauvegardé. Je sauvegarde, maintenant j'ai un petit panneau qui me dit que le code a été modifié. Je clique sur mon bouton et effectivement, dans ma console, je vois que j'ai bien récupéré la valeur AFIP. Je vais juste le refaire une deuxième fois. voilà. Donc Quand on le fait plusieurs fois le même message dans les, dans les logs, on a un petit badge qui apparaît dessus plutôt que d'avoir un empilement de ligne. Donc, on récupère bien la valeur. Le souci est pas là. Peut-être que j'ai un mauvais sélecteur ici sur mon Spanello. Donc, on va pouvoir éventuellement décider de venir loguer le Spanello. Je sauvegarde, je clique, et dans ma console, j'ai bien le résultat de mon sélecteur, jQuery, et je vois bien que j'ai bien sélectionné mon span. Donc, mon problème n'est pas là non plus. Alors, je peux directement coder dans ma console en ayant mon contexte JavaScript de page. Je vais utiliser mon span Hello. Je vais vérifier ce que j'ai mis dans Val. Dans Val, j'ai bien la valeur HelloAffip. Donc, je n'ai pas de bug. Alors, c'était juste un exemple pour vous montrer que je vais vous montrer plein de choses pour débugger, mais ça ne vous dispensera pas d'aller lire la documentation de ce que vous utilisez. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Val qu'il faut utiliser ici. C'est texte quand vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur d'un span, Et à ce moment-là, ça marche bien. Voilà. On va aller un peu plus loin maintenant sur les techniques de débugage, on va commencer avec la console. Donc, quand je clique sur les boutons au-dessus ici, le code qui s'affiche, c'est le code qui est exécuté et qui va générer des messages dans la console. Donc, le premier qu'on a vu, tout simple, c'est le console, c'est le Hello Console Log. On peut faire de l'interpolation sur des strings. Donc, vous allez pouvoir utiliser pour 100 %s, pour 100 %d et f pour utiliser des valeurs entières ou décimales. Vous allez pouvoir utiliser pour 100 grand %o, à qui vous passerez un objet. Pour loguer un objet et pour son petit O pour un élément du DOM. Si vous faites ça, vous pourrez naviguer au sein de votre objet dans votre console, de même pour l'élément du DOM, et en plus, il va vous mettre au-dessus dans la page en surbrillance l'élément du DOM que sur lequel vous survolez. On va nettoyer la console. Vous allez pouvoir utiliser différents niveaux de log. Donc les premiers, console log ou console info, ont le même effet. Vous avez un lien ici qui vous permet de naviguer directement vers la ligne de script qui génère le log. Et vous allez avoir warning et error qui vont vous afficher ici des petits compteurs avec les panneaux et qui en plus vous généreront des euh, stack traces pour permettre de savoir d'où venaient les logs. Vous avez aussi ici la possibilité de décider de filtrer vos niveaux de log pour ne voir que certains messages. Vous allez pouvoir grouper vos logs alors, vous faites simplement un console.group et puis quand vous voulez fermer un groupe, vous faites un console.groupend. Qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir à ce moment-là une structure hiérarchique avec un arbre que vous allez pouvoir plier. Ça vous permet de vous structurer un petit peu les logs que vous générez. Et puis surtout, c'est que euh, ces logs, par exemple ici, j'appelle une méthode qui me génère un log et le log est bien placé à l'intérieur de ma structure hiérarchique. On va pouvoir chronométrer des choses. Donc ici, je fais un console time avec un flag, durée de concaténation. Je fais une opération coûteuse et je fais un console time end avec ma, ma, mon même flag. À ce moment-là, il va m'afficher mon temps d'exécution. Donc, vous n'êtes plus obligé d'aller coder. Je crée ma variable avec ma date, je crée ma variable avec ma date, je fais ma soustraction pour savoir combien de temps j'ai passé. Ça supporte aussi les fonctions asynchrones. Donc, ça vous permet de travailler un petit peu les performances sur certaines parties de vos applications. Autre chose, les compteurs, au lieu d'aller créer une variable pour savoir combien de fois vous êtes passé dans une boucle, vous pouvez simplement faire un console.count et il va vous répéter la phrase avec une petite valeur à la fin qui vient s'incrémenter pour chacun des passages au sein de la boucle. Celui-ci est plus simple, console.trace, ça vous permet d'avoir une stack trace. Bon, C'est le même effet qu'un console warning ou qu'un console erreur, mais sans allumer les petits flags sur le côté. Et autre chose très pratique, c'est table. Ici, j'ai un tableau avec deux objets, donc je pourrais vouloir comparer mes deux objets comme ça, mais c'est pas forcément très pratique. Ce que je peux faire, c'est faire un console.table et je lui donne mon tableau et à ce moment-là, il va me dessiner le tableau dans la console. Alors, la seule différence, c'est que ici, je pouvais venir naviguer dans social qui était un objet briquet. Ici, je peux pas. Il me met juste que c'est un objet. Ça, c'est plutôt pratique pour comparer vos objets, sauf que si votre objet a beaucoup de propriétés, qu'est-ce qui va se passer? Alors. Pardon. Non. Je veux... Alors, vous pouvez les trier, effectivement. Et euh, si vous avez beaucoup de propriétés, vous allez retrouver quelque chose comme ça qui est un peu illisible. Donc, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le deuxième paramètre. Vous lui donnez le tableau des propriétés que vous voulez voir. Et à ce moment-là, vous ne voyez plus que ces propriétés-là. Donc, finalement, les consoles, tout ce qui est log, vous avez beaucoup de choses évoluées et vous allez pouvoir avoir des choses très pratiques. On va s'intéresser maintenant, parce que des fois, les logs, ce n'est pas suffisant. On est obligé d'aller tracer ce que fait le code au fur et à mesure. On va pouvoir aller faire des breakpoints. Alors, j'ai quoi ici J'ai un simple bouton qui lance un appel à Jax qui vient concaténer, qui vient mettre le résultat en dessous dans une liste. J'ai aussi un handler d'event over, qui vient afficher ici le over quand je survole ma liste. Du point de vue du code... Donc, on va aller dans l'onglet source, on a ici le code, je vais fermer. Il peut vous répéter la petite console en dessous, au lieu de naviguer entre les onglets. Pour voir mieux, je vais fermer celui-ci. Donc, j'ai ma page ici, j'ai mes scripts. Alors, mes scripts sont forcément complexes pour brouiller un peu l'exercice et avoir des choses plus intéressantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir euh, ici, mettre un point d'arrêt. Ça, vous connaissez, je pense, tous. J'ai un point d'arrêt, je clique sur le bouton, je vais venir exécuter mon code. Il s'arrête à l'exécution. Qu'est-ce que j'ai J'ai une stack trace d'exécution de mon code. Donc, je vois que je suis dans des fonctions anonymes chez moi. En 22, qui a été appelé parce que j'étais en 21, j'ai du jQuery. Ici, j'ai un truc intéressant, c'est l'ODA5. cest à dire que j'ai une opération asynchrone, qui était l'appel au serveur pour récupérer mon fichier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va conserver le contexte de l'opération asynchrone. Et à ce moment-là, je peux savoir... Quel était le code à l'origine de l'appel Si je remonte, c'est jQuery qui a lancé un appel avec un getJSON parce que j'avais getPersonList en ligne 15 qui faisait un getJSON. C'est un peu fouillis, jQuery vient pas mal embrouiller le truc. Et euh, du coup, ce qu'on peut faire, c'est simplement faire un clic droit dessus. Et puis, vous pouvez décider de blackboxer le script de jQuery. Et on y voit à ce moment-là beaucoup plus clair. Voilà, je n'ai plus que mes scripts qui s'affiche dans la stack trace. Vous pouvez, si vous voulez, quand même décider de les réafficher. J'ai quoi d'autre dedans J'ai mon contexte. Je vais voir ma variable. Donc actuellement, j'ai une variable personne. J'ai euh, des contextes de closure au-dessus, puisque vous connaissez les concepts en JavaScript de la closure, j'espère. Et au niveau global, toutes mes variables globales. Donc avec ça, je vais pouvoir éventuellement aussi créer un watch. Donc, je vais me rajouter ici un petit watch, personne.m, voilà. Donc, actuellement, c'est John. Si je laisse mon code s'exécuter, je m'arrête une deuxième fois sur mon point d'arrêt avec Paul puisque j'ai deux éléments dans mon tableau et que le data for it, dessus. OK. Ce qui va m'intéresser, c'est uniquement de m'arrêter quand il y a Paul. Imaginez, mon tableau contient 200 éléments. Je ne vais pas cliquer 180 fois pour arriver sur Paul, surtout que je risque de le rater. Donc, ce que je peux faire, c'est faire un clic droit sur mon breakpoint, faire un edit, et ici, je vais mettre une condition qui va être personne.m, triple égal J'ai dit Paul qui m'intéresse. Voilà. Et du coup, maintenant, quand je viens cliquer sur mon bouton, on s'arrête pour Paul. Et si je relance l'exécution, on ne s'est pas arrêté sur John. D'ailleurs, John était avant Paul. Okay Donc là, vous allez pouvoir définir une condition. Alors éventuellement, vous avez une variable d'itération, quelque chose comme ça. Et vous allez vous arrêter sur le 180e élément de la liste sans cliquer 180 fois sur Continuer. Autre type de point d'arrêt maintenant, ça va être les points d'arrêt sur les requêtes XHR. Alors, si on passe dans l'onglet Network, on voit que depuis tout à l'heure, chaque fois qu'on clique sur personne, on lance une requête vers le serveur sur une adresse personne.json. Donc, si je viens ici, je vais décider de créer une requête, un point d'arrêt sur les requêtes XHR. Et puis, comme je suis feignant, je me pas toute l'adresse. Je veux juste que l'URL contienne perso. Et à ce moment-là, quand je vais cliquer dessus, il va venir s'arrêter. Alors, je m'arrête dans jQuery puisque c'est jQuery qui lance la requête. Mais avec ma pile d'appels, comme j'ai blackboxé le euh, script j'ai directement accès à mon, ma ligne de script qui lançait mon appel donc quelque chose ici oui, qui peut être pratique aussi Hop, on va enlever ce breakpoint autre type de breakpoint ça va être les événements donc je vous ai dit tout à l'heure si je reviens dans la console chaque fois que je survole ici j'ai un événement over j'ai des handlers sur les clics de boutons ce que je vais pouvoir faire ici c'est dans les event listener breakpoint je vais venir chercher mes événements qui sont liés à ma souris et je vais dire que je m'arrête sur mes événements de clic et sur mes événements de mouse over. Et du coup, quand je vais venir survoler, directement, j'arrive dans le handler de l'événement over. Même chose, hop là. Alors, il ne faut pas que je, faut que je fasse tout le tour de ma page pour ne pas passer au-dessus de ma liste. Comme je viens cliquer sur mon bouton, je m'arrête directement dans le handler de l'événement clic. On va les enlever pour pouvoir continuer les démonstrations. Voilà. Autre type d'événement, ici, alors on va recharger la page, on y verra plus clair, voilà, on va en remettre un petit peu. J'ai modification de mon DOM, chaque fois que je clique sur mon bouton, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Je vais décider d'aller inspecter, je récupère ma liste UL, donc je suis revenu sur ma vue élément. Quand je fais un clic droit, j'ai un break on, et je peux décider de mettre un point d'arrêt sur les modifications du subtree, sur les modifications des attributs de mon nœud UL, ou sur le retrait du nœud. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les modifications du subtree puisqu'on ajoute des éléments dedans. Et maintenant, quand je clique sur le bouton, je viens m'arrêter effectivement dans jQuery qui fait le append. Mais comme j'ai blackboxé jQuery, j'ai directement accès à mon script à moi qui venait faire le append sur la liste. Et on voit, on peut remonter, on avait l'itération dans la boucle, on avait euh, le traitement du tableau de résultats et on avait l'appel asynchrone avec. Okay. donc, je m'arrête une deuxième fois puisque j'ajoute deux éléments dedans. Donc, celui-ci aussi, on va l'enlever. Autre type de point d'arrêt qui peut être intéressant, ce sont euh, les points d'arrêt euh, programmatiques. Alors, c'est quoi Il y a un mot-clé dans le langage qui s'appelle « débugger. Debugger, ça va vous permettre de déclencher un point d'arrêt quand la vue des outils est ouverte. Donc, je fais mon appel et effectivement, il s'arrête sur mon clé debugger. Alors, vous allez me dire, euh, celui-ci ne sert à rien, je pourrais mettre mon point devant. On va voir tout à l'heure une autre démo où il aura toute son importance. Enfin, dernier type de point d'arrêt, ça va être les points d'arrêt sur les exceptions. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ici, j'ai un bouton voilà, qui lève une exception. On le voit dans la console, j'ai une exception simplement parce que dans mes sources, ici, j'appelle une fonction qui n'existe pas. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser ce petit bouton ici pour décider de faire une pause chaque fois qu'il y a une exception qui va être levée. On peut aussi décider de s'arrêter sur les exceptions qui vont être catchées. Et maintenant, si je clique sur mon bouton, quand mon exception est levée, je vais venir m'arrêter ici. Ça, c'est pratique aussi si quand vous itérez sur une liste, il y a un élément qui lève une exception. Vous n'êtes pas obligé de venir les balayer tous un par un jusqu'à voir l'exception. Il s'arrêtera simplement au moment de l'exception. Voilà, je vais enlever ça. Je vais laisser mon code finir de s'exécuter. Donc je reprends sept types de points d'arrêt, le basique, le conditionnel ou l'édité, les requêtes XHR, les événements la modification du DOM, le mot-clé débugger pour le programmatique et enfin, les exceptions. Un petit mot du travail asynchrone. Donc ici, j'ai une page. Alors, c'est plein de vraies pratique mais c'était pour simplifier l'exemple. Donc, j'ai une simple page HTML. Qu'est-ce que j'ai dans cette page Au chargement, j'ai un script qui vient lancer un appel serveur, qui récupère une donnée et qui vient le mettre dans ma page parce que dans ma page, j'ai ici un span qui s'appelle data. D'accord. J'ai un deuxième script ici qui lui euh, va simplement mettre un timeout de 100 millisecondes avant d'essayer d'aller lire cette data. C'est une mauvaise pratique. Hein. Imaginez au lieu du timeout de 100 millisecondes, je fais beaucoup de traitements au début et à un moment j'ai besoin d'aller consulter le résultat qui a été positionné par l'autre script. Là, ça marche. Dans mon cas, effectivement, mon console.log, ma valeur était bien arrivée. Mais euh, les conditions du réseau vont varier. Ici, on a un problème de gestion de la synchrone. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'avant d'envoyer notre application en production, on va pouvoir venir ici dans la vue de network. Alors, la vue de network, elle va vous montrer tous vos appels que vous avez lancés. Vous allez pouvoir éventuellement filtrer. Je veux juste voir les JS, je veux juste voir les requêtes XHR. Vous avez un champ de filtre avec des regex. Et ici, vous allez pouvoir faire varier la vitesse de votre connexion. Il y a des connexions préconfigurées. Vous allez pouvoir définir les vôtres aussi en jouant sur la vitesse de download, de upload ou la latence. Donc, je vous recommande de le faire, par exemple, en mettant une grande latence mais en gardant des bons débits parce que c'est plus pratique. Là, je vais simplement le faire en utilisant une connexion 3G lente. Donc, Je recharge ma page. Et qu'est-ce qui va se passer Je vais donc avoir cette connexion 3G qui est très, très lente ici. Et du coup... Mon script, voilà, c'est tellement long que ça m'a perturbé. Bon. Du coup, ici, mon deuxième script, ma valeur n'est pas arrivée au bout de mes 100 millisecondes. Donc, on va avoir ce fameux problème de latence serveur qui fait que quand vous passez en prod, ça ne marche plus pour les utilisateurs, alors que vous, sur votre poste de développement, ça marchait. Au passage, dans la vue network, vous pouvez ici consulter les informations. Donc, on voit qu'il euh, y a eu connexion, la requête a été envoyée et le serveur a mis deux secondes avant d'envoyer les premiers octets, c'est time to first byte et puis le téléchargement du contenu. Donc ça, ça peut être intéressant aussi pour déterminer euh, où se trouvent les lenteurs dans vos appels et euh, quelles sont les requêtes lentes euh, du point de vue du traitement de vos serveurs. Je vais me remettre une connexion rapide pour la suite des démos. Voilà. Alors, JavaScript, c'est un outil, euh, c'est un langage dynamique. On va pouvoir faire plein de choses avec. Donc ici, j'ai un simple appel Ajax. Alors, forcément, j'ai laissé un point d'arrêt de la dernière répétition. Voilà, j'ai un simple appel à Jacques qui vient ici m'afficher le résultat du fichier que j'ai été récupéré côté serveur. Ce qui va m'intéresser, justement, je vais remettre mon point d'arrêt euh, juste avant le console log. Voilà. Quand je vais faire l'appel ici, je vous ai montré tout à l'heure, vous aviez accès au contexte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, j'ai ce fameux contexte qui est disponible et je vais pouvoir venir carrément modifier mon contexte. Donc, je vais voilà, éviter de retaper. Il me propose qu'il y avait, il me fait aussi un petit peu de complétion en fonction de ce qu'il découvre dans les objets. Donc ici, je viens modifier la valeur du premier item du tableau. La propriété name devient euh, PHP et quand je vais finir mon code de s'exécuter, j'ai bien ce PHP. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez des problèmes avec vos services back-end, vous pouvez décider d'intercepter la réponse, de venir modifier la réponse du serveur pour valider votre idée, avant de devoir éditer tout le code de votre back-end et éventuellement redéployer vos services. Donc ça, c'est l'aspect dynamique du langage. J'ai dans cette page aussi euh, une propriété, alors ne faites pas ça, c'est bon, pratique aussi, hein, mais c'est pour la démo, j'ai une variable globale qui s'appelle personne, une propriété name, une fonction CLO, et quand je viens cliquer sur mon bouton log Hello, j'appelle cette fonction CLO qui affiche le nom. Le risque, c'est que j'ai un autre script qui vienne euh, modifier, par exemple, la valeur de cette variable. Quand vos variables sont niveau trop haut, script, vous pouvez avoir des collisions entre les scripts, et à ce moment-là, la variable n'est plus la bonne, je n'ai pas le bon résultat. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui a fait la modification. Si j'essaye de mettre un point d'arrêt, ah, J'ai mis un point d'arrêt devant. Le souci, c'est que quand je fais le log hello, on s'arrête pas dans le code. Et ici, si je viens changer le nom, euh, personne.nem égale euh, Bob, par exemple, ça m'arrête pas non plus. Donc, ça marche pas. Alors, vous allez avoir une solution pour ça. Cette solution, c'est ici, ce petit bout de code. Ce bout de code, c'est quoi C'est une fonction qui va prendre un objet, une propriété. On fait une copie de la valeur d'origine. Et ensuite, on va définir une property sur l'objet avec le getter, le setter et euh, le fameux mot-clé debugger que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, si je prends cette fonction, que je viens la mettre ici, voilà, comme ceci, j'ai maintenant une fonction debug access qui est accessible. Je vais pouvoir décider de débugger les accès sur personne n'aime, voilà, comme ceci. Maintenant, quand je vais venir faire mon clic sur mon log hello, je vais m'arrêter directement sur mon mot-clé débugger et avec ma pile d'appels, je vais être capable de retrouver la ligne qui accédait à ma propriété. Même chose. Alors, forcément, il va m'embêter. Alors, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il faut de temps en temps dans les démos. Voilà. Même chose, si je viens modifier ma valeur. Forcément, il a décidé de m'embêter. Je n'avais pas eu d'effet de démo encore. Voilà. Si je viens ici... Modifier la valeur de NEM. On va mettre Christophe, ce coup-ci, dedans. Et ça ne marche pas. Non, c'est parce que j'ai déjà une pause dans le debugger de l'autre côté. Je suis où Call stack anonyme, parce que j'étais encore à celui-ci. Voilà. Là, je suis arrêté sur le mot-clé debugger de mon get encore. Non, il a décidé de m'embêter. Bon, il ne va pas me laisser le finir. Je vais recharger la page pour casser le contexte JavaScript. Hop. Voilà. Alors, le code qui est là, vous n'allez pas mettre un bouton chocode partout. Ce que vous pouvez faire, c'est ici utiliser Snippets. Et dans Snippets, vous allez pouvoir l'enregistrer. Vous voyez, moi, je l'ai enregistré ici. Donc, il me suffit de faire Run, quelle que soit la page sur laquelle je suis. Et ensuite, j'ai accès à ma fonction Debug Access. On va le réessayer une fois quand même. C'est frustrant que la démo ne marche pas. Donc, si je viens changer la valeur de NEM pour mettre Bob, voilà. Je m'arrête sur le debugger et dans ma pile d'appel, j'ai bien accès à la ligne de code qui est en train de faire la modification de la valeur. Et là, il est reparti en boucle. Et il m'embête. Voilà. OK. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de snippet, vous pouvez chercher DevTool snippet. Vous tomberez sur les repos de Paul Irish et de Ben Greens. Il y en a plein d'autres. Moi, j'utilise aussi celui-ci qui est très pratique, qui me permet de faire un console.serve d'un objet et il va me télécharger à la représentation JSON de l'objet. Et euh, avec ça, par exemple, je peux le faire au début d'une méthode, à la fin d'une méthode, et puis ensuite, je prends mes deux représentations JSON et je les mets simplement dans un outil diff pour voir qu'est-ce qui a changé dans mon objet. Voilà, ça, c'était pour les aspects dynamiques du langage. Mobile, vous avez sans doute déjà essayé de déboguer du mobile. Donc, le, vous connaissez peut-être le bouton ici qui vous permet d'avoir une vue mobile. Vous avez quelques formats préconfigurés. Ici, sur les formats d'écran. Une autre solution possible pour débugger du mobile, c'est d'utiliser, alors on va le faire comme ceci, c'est d'utiliser ici, dans le menu, vous avez More Tools et vous avez Remote Device. Alors, c'est un panel qui existait ici avant, qui vous redirige vers une page. Voilà, celle-ci. Vous allez retrouver tous vos objets. Hop, je vais redémarrer mon téléphone qui est juste à côté. Voilà. Donc, vous allez retrouver les objets qui sont dans votre réseau que vous pouvez débugger. Vous pourrez débugger vos Google Home ou vos Chromecast. Ici, j'ai mon téléphone avec un onglet ouvert sur la Fup. Si je clique « Inspect », il va m'ouvrir une vue avec les outils du développeur, la vue de mon téléphone. Donc, je peux interagir ici actuellement. Ça scrolle sur mon téléphone à côté. Ou je peux le faire simplement avec mon doigt sur mon téléphone et utiliser la navigation. Je retrouve tous mes outils pour pouvoir débugger directement le navigateur qui tourne dans mon téléphone. Alors, ça marche avec un téléphone Android dans un Chrome, ça marche avec un téléphone iPhone dans un Safari. Il faut juste activer les options du développeur sur le téléphone. Dernière chose peut-être que je vais vous montrer, et puis on aura du temps pour des questions. Euh, vous allez pouvoir ici venir dans, euh, c'est celui-ci, les configurations. Ici, vous avez un truc qui s'appelle, Alors, vous pourrez gérer ce que vous avez mis en black box, et vous avez surtout un truc qui s'appelle Experiments, qui sont toutes les options qui sont expérimentales actuellement. Donc, vous les activez à vos risques et périls. Il y a des choses plus ou moins intéressantes, plus ou moins avancées, notamment sur tout ce qui est travail de performance. Moi, j'ai activé le CSS Overview ici, par exemple, qui va me donner un panneau ici, qui va me permettre d'avoir un résumé de ma page du point de vue CSS. Donc, j'ai mon nombre d'éléments, mon nombre de sélecteurs les couleurs qui sont utilisées dans ma page, sur les fontes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais trouver tout ce qui est inutilisé actuellement dans ma page et puis les euh, différents formats de Media Query et leur utilisation. Autre petit outil intéressant, on va l'avoir ici dans le More Tools. Vous allez pouvoir venir dans euh, Coverage, à cet endroit-là. Voilà. Donc, il va vous ouvrir une autre vue ici dans le bas de la page. Vous allez pouvoir lancer le Reload qui va instrumenter la page. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va instrumenter tout le code et puis ensuite, il va regarder les morceaux de code qui sont utilisés. Donc là, ce n'est pas très intéressant parce qu'on va naviguer vers une autre page et un autre code instrumenté. Mais si vous avez une application type Single Page, Angular, React, vous pouvez utiliser votre page. Vous allez voir l'utilisation du code grandir. Et à la fin, vous avez un résumé qui vous permet de savoir, par exemple, ici, on a un morceau de CSS qui est téléchargé qui n'est pas du tout utilisé. On en a un deuxième ici. Il y a des morceaux de JavaScript qui ont été chargés qui ne sont pas utilisés non plus dans la page. Et euh, dans le site CSS, ici, euh, il n'est pas du tout utilisé non plus. Donc, on pourrait gagner quelques octets. Pour les gens qui sont très à la recherche de sauver quelques kiloctets octets sur les pages régulièrement, vous avez ici l'outil qu'il vous faut. Et voilà. Et je pense qu'on est bon. J'étais un petit peu vite, je crois. Mais du coup, on a du temps pour des questions. Donc, je vais basculer sur l'onglet « Questions ». Voilà. Si vous avez des questions, non, il n'y a pas de questions dedans, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions à poser Merci, Christophe, en tout cas, pour ta présentation. Et puis, bah, du coup, oui, n'hésitez pas à indiquer vos questions dans l'onglet questions, juste à côté de, de l'onglet chat. Je suis en train de voir les réactions. Il y a au moins quelques gens qui ont appris quelques trucs, donc ça, c'est très bien. C'est le contrat rempli. Euh, je ne sais pas si je peux vous en montrer encore quelques-uns. Ah, si j'ai ça, par exemple, qui est très marrant, pas très marrant, qui est utile. Euh, vous avez possibilité de faire un ctrl P pour avoir des commandes. Donc, ici, vous allez pouvoir naviguer d'un fichier à l'autre. Et puis, en utilisant le point d'interrogation, vous allez pouvoir lancer des… Alors, ce pas le point d'interrogation. c'est Ça, vous allez pouvoir accéder directement à une option dans un menu quelque part. Et par exemple, je sais que j'ai un truc qui s'appelle Deuteranopia. Dans les menus, alors on ne voit pas trop sur la page. Ce que ça fait, on va pouvoir aller le voir éventuellement ici, c'est que ça, ça fait le rendering. Alors si je viens ici dans More Tools, sur la page, More Tools, euh, Rendering, voilà. Ici, vous avez plusieurs options dans le rendering. Donc, vous pouvez faire flasher les morceaux de page quand ça bouge, avoir des infos sur les, les FPS ou des choses comme ça. Et c'est dans le bas qu'on va trouver ce fameux rendering. Ici, ça va vous permettre d'émuler des déficiences visuelles. Donc, vous avez euh, Protanopia, Deutéronopia, euh, Tritanopia, qui sont les différents types d'altonisme. Et puis, euh, l'acromatopsia, pour ceux qui ne voient pas du tout les couleurs. Ou enfin, simplement une vision floue. Donc ça, ça va vous permettre de tester vos pages euh, et de vous mettre dans la position d'une personne avec un handicap visuel et de voir un petit peu le rendu. Qu'est-ce qu'on a eu Ah, je vois que les questions, il y a un point. On a une question. La version de Chrome, c'est la dernière parce que j'ai fermé, j'ai réouvert. Donc, il s'est mis à jour. est qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant Est-ce que je vais trouver un autre petit truc à vous montrer rapidement Ah, on peut faire ça. C'est marrant, ça aussi. Je vais venir ici dans mon onglet. Alors, Je vais plutôt revenir sur ma page. Euh, j'avais de la synchrone, voilà j'ai mon onglet Network, donc ici j'ai une requête qui a été jouée, je peux venir faire un clic droit sur ma requête, je peux faire un copie et vous allez pouvoir choisir de copier les headers de requête, de réponse. vous allez pouvoir choisir de copier comme un fetch ou de copier comme un curl si vous utilisez Terminal. Par exemple je copie comme un fetch, je reviens dans ma console ici, je colle et j'ai directement mon fetch avec tous mes headers qui est prêt. Donc effectivement si je lance, je récupère une promesse, alors il faut faire un point Zen, etc. pour voir la réponse. Sauf qu'ils ont fait un truc encore mieux dans la console. Vous allez pouvoir supporter le wait. Donc, je vais pouvoir faire, par exemple, un var response2 égale response2, par exemple, await de fetch. Voilà. Et à ce moment-là, ma variable response2 contient la réponse de mon serveur. Possible de remontrer le blackboxing Oui, certainement. Alors, le blackboxing, donc vous avez ici dans les préférences, je faut que j'aille l'enlever parce que je l'ai blackboxé, vous pouvez le gérer. Donc, je retire le script que j'ai blackboxé. Quand je vais venir dans mon breakpoint, ici, je vais mettre, alors, euh, c'est script.js, je vais mettre un point d'arrêt ici. Je vais lancer, voilà. Donc, ici, j'ai tous les scripts de jQuery qui m'embêtent, qui rendent ma stack un petit peu lisible. clique droit dessus, blackbox, simplement. Et maintenant, je n'ai plus que euh, mes scripts dans euh, ma, ma stack trace. Donc, ça marche avec les scripts de React, les scripts d'Angular euh, et tout ce que vous voulez. Et si vous avez un doute, vous vouliez savoir ce que vous faites, vous pouvez toujours lui demander de vous les afficher. Voilà. Il nous reste combien de temps, Sébastien 50, c'est fini, je crois. 5 minutes, c'est jusqu'à 50. 5 minutes encore Oh, cool. Attends, euh, une nouvelle question. Ah, une nouvelle question. Rien, Rien sur le Rien FCP, FCP. FCP LSCT, d'accord. Euh, je vois pas ce que c'est le FCP, lct mais on euh, peut aller chercher directement. On va le faire en live. FCP, euh, fonds commun de placement, ça va pas nous aider. Euh, des bugs web. Euh... First Content to Print, du coup, il a répondu sur le chat. Euh... First Content payful. Alors si, on va les avoir. Euh, ça va se jouer du côté des onglets performance, il me semble. Si ma mémoire est bonne, euh, je vais recharger ma page. Tac, tac, tac. voilà. Hop. Euh, tac. Donc, on a les temps d'exécution, les chargements des scripts et on a la vue de la page aux différents temps de chargement euh, de, notre, de notre application. Euh, alors là, forcément, la page est assez rapide parce que je dois avoir. Ah, j'ai pas parlé de ça. Non, vous avez ici le bouton Disable Cache pour désactiver les caches. Mais vous avez donc, oui, dans les performances, le moyen d'aller voir les exécutions de vos différents scripts et on doit. First Paint, voilà. First Content Full Paint. Euh, Dome Content Loaded Event. Vous avez les différents temps pour chacun des événements de votre page. Des dépôts intéressants pour les snippets, oui. Euh, vous avez les deux dépôts Alors, je vais laisser filer mon code ici puisque j'ai un point d'arrêt euh, c'était dans euh, langage dynamique show code et ça va être dans le bas de la page forcément Hop. voilà. vous pouvez aller voir les repos de Paul Irish et de Ben Greens. Euh, Je, sinon suivez-moi sur Twitter je vais tweeter le repo qui m'a servi à faire la démo et euh, je vous mettrai les liens vers les repos de Paul et Rich et, de, et de Ben après il suffit de rechercher on Chrome, Chrome DevTools, Snippet vous en trouverez plein d'autres est-ce qu'on peut ou pourra revoir cette excellente démo je pense c'est filmé, voilà ça sera mis en ligne sur Youtube dans les performances à quoi correspond le Idle toujours très long pour moi, le Idle, c'est le temps où il ne se passe rien, on en attend donc, soit vous attendez la réponse des serveurs, soit vous attendez que l'utilisateur interagisse. C'est bon, on a vu toutes les questions. Voilà, il nous reste encore trois petites minutes. Est-ce que je peux retrouver quelque chose comme ça? Lighthouse, c'est un outil de Google maintenant qui vous permet d'avoir des informations. Donc, il va auditer votre site web. Et euh, il va vous renvoyer des informations sur les performances. Alors forcément, là, les performances ne sont pas très bonnes parce que euh, j'ai fait des trucs sales pour mes démos en local. Mais euh, vous avez les infos sur les performances pour le, le premier euh, le, le FNP justement, le, les premiers peignes sur la page. Vous avez des infos, donc vous avez des aperçus sur les performances. Vous avez le fait, vous avez des recommandations. Donc, euh, je n'ai pas minifié mon JavaScript, ça pourrait me permettre de gagner du temps. Euh, je n'ai pas la compression de texte, etc. Si on le fait sur le site de la FUP, je n'ai pas fait le test du Lighthouse sur le site de la FUP. On va voir ce que ça va donner en live. Donc, il teste la version mobile et la version desktop. Donc là, c'est un peu plus long parce qu'il y a un peu plus de choses. Bah, vous êtes plutôt pas mal, très bon en accessibilité en SEO. Euh, ce qui pourrait s'améliorer. On est Ici. Euh, vérifier que le texte soit visible sur le chargement des fontes, un petit peu de, de police de cache sur les ressources statiques. Enfin, voilà, il a tout pour vous accompagner, pour améliorer le, votre site web. Est-ce qu'on a d'autres questions Non. OK. Merci beaucoup, Christophe, en tout cas. Merci à tous. N'hésitez pas voilà, à faire un retour sur In euh, pour cette conférence. Euh, et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez rester encore du coup euh, sur cette room et poser des questions. Voilà, Christophe va rester là un petit moment pour, euh, pour répondre à, à vos différentes questions. Et du coup, on va vous mettre le lien euh, pour la prochaine conférence euh, de Tony Archambault. Euh, voilà, si vous... yeah. Suivre le lien, il s'affiche à l'instant, voilà. Merci à tous en tout cas, merci à Christophe. Merci bon et papier. bonne journée. Je pense que les gens étaient ouais. contents de ta présentation, Christophe. Oui, ouais, je suis en train de lire les commentaires, je suis en train de remonter. C'est bien, ça Je pense qu'on ouais. qu va tous la revoir, nous, notre côté, Orga, à peut-être retrouver, parce que je suis écouté de, de, de biais un peu. Ouais. Non, j'allais vite en plus, donc il euh, y a beaucoup d'infos en peu de temps. Ouais. Mais ouais, c'est super sympa tout ce qu'on ouais. peut faire. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas en plus. Oui, oui, c'est ça, c'est quand tu vas pas utiliser, tu n'utilises que la surface de l'outil, alors qu'il permet de faire vraiment beaucoup de choses. C'est le, le cas avec beaucoup d'outils que les développeurs utilisent tous les jours, ils ne vont pas gratter dans les options du menu, et il faut, il faut aller voir, il faut jouer de curiosité. C'est mon credo. Apprenez vos outils. Un bon développeur, c'est, on, on compare souvent avec craftsmanship, les développeurs avec les artisans. Bah, si vous regardez, un bon artisan il a des bons outils et il les connaît, et il sait qu'il ne faut pas prendre un tournevis plat pour enlever une vis cruciforme, et ouais. voilà. Tout à fait. Alors, il y a chaque Pira qui demande si tu pourniras ah. l'URL de support de la presse. Alors, je, je, il n'y a ah, pas d'URL de support, parce que euh, c'est un site web, par contre, je ouais. publierai le repo. D'accord. Le repo, euh, euh, d'ailleurs, euh... l'URL du repo est… Euh, euh, ici dans le bas de la page. Donc c'est une branche, parce que c'est une presse que j'ai joué plusieurs fois avec différentes variantes et du coup euh, c'est une branche particulière. Pour la FUP. Que... Mais je vais, le, je, je vais la tweeter, euh, okay. je pense que vous retweeterez du côté de la FUP, et ouais. puis euh, ouais. je tweeterai aussi les repos de, de Ben Green, j'ai paumé le deuxième nom, qui est pourtant plus connu, aussi. Euh, de Paul Irish. Voilà, Paul qui était un committeur à une époque sur Chrome, il me semble. Et il y a aussi un compte Chrome DevTools sur Twitter pour les gens qui sont intéressés, où il y a plein de tips comme ça qui sont montrés. J'espère que, que Jacques, tu as entendu du coup, tous ces éléments de réponse. Je vais le remettre dans le tweet. Oui, ça marche. Merci à Ouais, yes, okay, ouais. Je ne pas montrer l'onglet accessibilité, c'est vrai. Euh... Je l'ai perdu d'ailleurs. Tu veux que je mette euh, ton compte Je peux le mettre si tu veux. Mon compte Twitter. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. éventuellement, ouais, ouais. <rire> je vais. alors ce que je peux faire, peut-être, c'est ça. C'est hop, je vais tweeter. J'aurais dû préparer le tweet derrière. Et puis, j'aurais juste eu à l'envoyer en fin de présentation. Ouais, on va, va. on va aussi en, en partager un. Ce serait pour la prochaine. Tu fais voilà, on va en partager prochain. un, y aura quand même. Pardon Tu veux que je fasse le tweet euh, Non, je peux le faire si tu veux. Je vais faire un instant. Alors. C'est parti. Voilà. Donc on vient de mettre le tweet, du coup il y aura le, le Twitter, il y aura le join-in, si vous voulez hein, faire un retour à Christophe. Alors. On a des retours très positifs euh, côté Slack de la FUP aussi. Cool, ça fait plaisir. Euh, Alors, on est super content aussi. Hop, je vais mettre la branche. Euh, top, top, top, top. J'ai fait... ah, pas poussé ma branche, bon, il faut que je pousse ma branche avant de tweeter, alors. Euh... Terminal, hop, mon terminal est en bas, je vais le remonter pour pas que vous le voyez. J'ai remis le lien aussi pour ceux qui sont encore présents du coup, et qui veulent aller à la prochaine conférence euh, qui va débuter euh, dans quelques secondes. Euh, voilà, de tenir Chambaud sur WordPress. Voilà, N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour, pour aller voir sa, sa présentation. C'est poussé. Normalement, je devrais la trouver. Hop. Bien. Tac. Voilà, c'est tweeté. Et alors, je vais mettre aussi les repos de, de Paul et de Ben. Ah, on a une question de Célou Diallo. Oui. C'est possible de faire cela avec Chromium aussi Oui, je... alors peut-être pas tout, je n'ai pas vérifié récemment dans Chromium, euh, peut-être que qu'il est... y a une partie des choses qui est propriétaire Microsoft, comme Chromium, c'est la version open source, euh, donc à vérifier. Mais euh, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles. Dans le pire des cas, il y a pas mal de choses qu'on retrouve aussi dans Firefox. Tout ce qui est Breakpoint et tout, ça existe dans Firefox. Euh, il me semble qu'ils font maintenant aussi la pile d'appels asynchrone. Euh, après, ça va plus se jouer dans les options de rendering pour simuler les, les déficiences visuelles ou les choses comme ça. Vous ne trouverez pas les options. Lighthouse, j'ai vu dans les commentaires, Lighthouse a été mis aussi dans Firefox au format de plugin. Ce que vous risquez de faire, c'est d'être obligé de venir mettre des plugins pour, euh, pour obtenir les mêmes fonctionnalités. Super, merci. Et alors, je vais répondre à mon tweet comme ceci. Euh, pour la vidéo, bah, on espère que ce sera disponible euh, du coup, sur la chaîne de YouTube de la FUP euh, bah, prochainement. Donc il y aura un petit délai, le temps de retravailler l'ensemble des vidéos de, des quatre éditions de la FUP Day. Et voilà, on espère que voilà. Ce... Une semaine, quinze jours, on n'a pas la, la date précise, mais on fera au plus vite et on partagera du coup les l'information sur tweet ou sur les, les pages de notre groupe Meetup aussi. Voilà. On vous passera l'info. Un... Voilà, j'ai tweeté le repo et j'ai répondu à mon tweet avec les liens vers les, les deux pages qui contiennent plein de snippets de code très intéressants. Super, bah merci Christophe. Bah du coup, on va terminer euh, cette, ce webinaire. et du coup, je vous invite à aller à la prochaine conférence de Tony Archambault qui a déjà commencé. Et voilà, vous pouvez la rattraper en cours. Et puis, bah, merci à tous. Merci à toi Christophe. Merci à vous. Et puis, bah, à très bientôt pour tout le monde.